Bonjour tout le monde. Donc, euh, c'est le cabinet Performance Plus. Nous vous présentons ici notre prochaine formation en base de données. Donc, niveau 1, débutant. Donc, la formation va porter sur l'administration des bases de données de fin décembre 2022 à janvier 2023. Le premier chapitre accessible à tout le monde et gratuit vous pouvez retrouver le cours sur ce chapitre sur cette chaîne youtube le prix est à 25 000 francs donc 38 euros ou 42 dollars on fera une séance avec vous ce sera à distance sur zoom avec notre équipe donc l'objectif est de vous enseigner du début jusqu'à la maîtrise de l'administration des bases de données niveau 1 pour plus d'informations, visitez notre site. Euh, comme prérequis, il est souhaitable que vous ayez travaillé avec les données dans le passé, ou les tableurs Excel, ou Google Sheet, ou quelque chose comme ça, ou des données dans un registre. Et euh, si vous avez fait quelques cours de modélisation, ce serait encore mieux. Et ce serait souhaitable que vous ayez fait au moins quelques cours d'informatique dans le passé. Mais... L'essentiel, c'est de savoir utiliser l'ordinateur. Même si vous n'avez pas d'ordinateur, euh, durant les cours, vous pouvez prendre note sur papier, mais durant les tp il faudra emprunter un ordinateur pour pouvoir dérouler les travaux pratiques. L'objectif durant cette formation est de vous permettre de maîtriser la modélisation des bases données depuis le monde réel. Euh, C'est-à-dire, aujourd'hui, dans un projet, si on veut que les applications ou l'application qui existe va lire les données depuis une ou des bases de données, comment modéliser cette base, comment créer cette base, comment implémenter cette base, comment écrire les requêtes de cette base. Vous allez maîtriser l'installation et la configuration des SGBD, surtout sur les environnements serveurs ou en premise Linux, Windows, Mac, maîtriser le langage SQL, la création de formulaires, les éléments de sécurisation des bases de données. Toujours comme objectif de ce module, euh, comme vous le savez, après la conception d'une base de données, celle-ci doit être implémentée sous un système de gestion de base de données, SGBD. Donc, ce cours permet aux participants d'implémenter une base de données relationnelle sous Access MySQL ou SQL Server. À la fin de ce module, vous serez en mesure de créer des filtres, des tris dans les tables, euh, les formulaires, créer, modifier des requêtes, ou trouver des informations spécifiques à une base de données, c'est-à-dire... À la fin de ce module, quelle que soit la base de données qu'on vous donne, vous serez en mesure de le restaurer dans l'environnement approprié, de faire les requêtes nécessaires, d'extraire les données nécessaires ou de créer une base de données ou d'implémenter une base de données, comprendre les informations liées au formulaire pour pouvoir saisir, modifier, ainsi de suite, créer des rapports et les mettre en page dans des documents avant de les distribuer. Comment ça va se dérouler euh, Donc... Mais venez maîtriser les bases de données avec nous, c'est deux semaines. Nous sommes en fin décembre 2022, durant ces fêtes de Noël. Formation en base de données niveau 1, initiation, installation, configuration, modélisation, SQL et tout ce qui est import expert, export. Le prix est de 25000 000 francs. Ça se fera sur Zoom. Huit séances animées par des experts. Si vous voulez participer, rejoignez le groupe WhatsApp ou bien contacter ce numéro-là pour payer votre, vos frais de formation. C'est un numéro du Sénégal, 77 365 82 47 77 365 82 47 Le démarrage donc, sera le vendredi 30 décembre. Le nombre de places étant très limité. Ceux qui assisteront à L'ensemble des sciences auront des attestations et ceux qui disposeront d'une note supérieure à 75 sur 100 auront un certificat de réussite. Il y a des possibilités de stage pour les meilleurs et les, premiers, les deux premiers cours ETD et TP seront repris encore le samedi prochain pour permettre une bonne maîtrise. Maintenant, voici les chapitres. Comme vous le voyez, le premier cours, c'est un cours complètement gratuit qui a été déroulé ce jeudi et c'est disponible sur cette chaîne YouTube que vous pouvez le visualiser, il va parler du plan, de ce qui motive les bases données, qu'est-ce qu'il y avait avant les bases données, quand les bases données sont apparues, quelle est leur différence, qu'est-ce qu'ils ont apporté de plus, et la limite des systèmes de gestion de fichiers. Après, il y aura un certain nombre de TD et de TP à faire pour montrer qu'on maîtrise ce chapitre. Durant le chapitre 2, on parlera de la modélisation anti-association, on parlera un peu de MERIS et de la modélisation anti-association. Donc, si on a un besoin de créer une base de données, comment on part de ce monde réel pour faire la modélisation Après, on fera DTD et DTP. Et on va apprendre à modéliser les bases de données pour créer le chemin de base de données, ce qu'on appelle MCD. De la même manière, à partir d'un MCD existant, on va pouvoir retrouver les informations initiales. Et il y aura des travaux pratiques avec Access, Excel, SQLite. Et on va apprendre comment installer les SGDD et les utiliser. Après, on passera au chapitre 3, hein? qui est le modèle relationnel, qui expliquera, parce qu'il y a plusieurs modèles de bases de données, mais on choisira le modèle de relationnel où la base de données est conçue de tables. Maintenant, comment passer du modèle qu'on a obtenu ici, pour obtenir nos différentes tables Comment créer les clés primaires, les clés étrangères, c'est quoi une clé étrangère On va définir toutes ces normes et tout ce qui est normalisation. On fera aussi des DTP et on va installer MySQL, un troisième EGBD. On va faire des jeux d'import, d'export, créer nos tables, créer nos requêtes, modifier les tables, tout ça. Après, on va attaquer l'algèbre relationnel. Après, on va attaquer maintenant le langage SQL. SQL qui veut dire structure query languages, suivi notre TD et DTP. Ensuite, des études de cas et un projet. Durant les études de cas, maintenant, ça se déroulera en pratique. Donc, nous, la valeur ajoutée que nous proposons, c'est que vous ne faites pas seulement un cours à distance où vous faites des replays, non. Mais il y aura des coachs, des professeurs, des ingénieurs qui seront derrière vous et vous allez dérouler pas à pas les travaux pratiques avec nous. Après, quand vous aurez fait deux cas pratiques... Plus les TP, on vous donne un dernier projet à rendre. C'est tout, merci.